Expert bonjour. Salut Dédé, il paraît qu'ils ont laissé écrit frelon sur les bombes bombages encore cette année. Ça fait chier. Hein eh oui j'ai vu. Il va y avoir encore des accidents malheureusement. Mais que fait Macron? Macron? Lui? Il m'énerve! Expert Newsy bonjour. Salut Dédé, Et une petite devinette. Qu'est-ce qu'un rat qui a peur? Euh, euh, je sais pas un <rire> <rire> Pas mal, pas mal, pas mal Expert Nusi, bonjour Salut Tété, il paraît qu'on peut attraper des punaises de lit en achetant des choses sur le bon coin Ah oui, si tu achètes par exemple des matelas ou un lit, un sommier sur le bon coin Tu as de grandes chances d'avoir des punaises de lit alors là, il faut faire un café, pas que ça craint. Expert Expert bonjour. Ouais, salut Dédé. Je crois qu'on m'a dit une connerie. Et pareil que les bourdons <rire> font du miel. C'est n'importe quoi, ça. Ah non, c'est pas une connerie. Les bourdons, ça fait du miel. Oui, oui, un peu comme les abeilles. Mais à petite quantité. Ah bon bah, De toute façon, j'aime pas le miel. Expernusi, bonjour Salut Dédé, euh, Il paraît que le frelon oriental existe Du frelon oriental Oui, oui, ça existe Il est plutôt rouge Mais il n'y en a pas en France Du hein. moins en pas encore Ah bah j'aurais préféré qu'il vienne à la place de l'Asiate Au moins lui, il s'attaque pas aux cochons, vu sa religion <rire> Expernusi, bonjour Salut Dis-moi, c'est quand la période des puces Tout dépend du temps, mais entre le mois de mai et le mois d'octobre, c'est là où il y en a le plus. Après, sinon, c'est toute l'année. Ah euh, ouais, c'est là où on va mettre les pipettes. Ces pipettes qui puent. Ah, <rire> c'est chier. Expernusie, bonjour. Euh, coucou, Didier. Euh, je crois que je me suis piqué euh, par un phallon asiatique. Euh, je ne me sens pas trop bien. Bien sûr que ça fait mal. On le sent bien passé, Allez, je crois que je vais aller à l'hôpital. Ah oui, je crois que c'est une bonne idée. Vas-y de suite. <truits> Expert Nusif, bonjour. Euh, euh, salut, j'ai une question. Mais. J'ai oublié. Tu as fait quoi avec ton nez Ah, oh, c'est mon nez. C'est une piqûre de moustique. Mais à chaque fois qu'elle me pique, le moustique tombe de suite par terre. Je sais pas pourquoi. Tu m'étonnes Expert nuisible, bonjour euh, Salut Dédé. Alors, qu'est-ce qu'un rat qui a froid Aucune idée. Une racaille. <rire> ah ouais moyen moyen moyen je trouve. Expert nous -y, bonjour. Coucou c'est grand-mère. Déjà un. Hein, tu t'appelles Sébastien. Pas Dédé. D'accord. Et j'ai tes souris à la maison et tu viens pas aider ta grand-mère. C'est quoi ce Tu préfères faire euh, des vidéos YouTube, faire le guignol Alors dépêche-toi de venir. Ah, désolé, mamie, j'étais complètement oublié. J'arrive de suite. Ah, ok. Bon, tu manges à midi avec moi, d'accord Je te ferai des larves de frelons. Bisous, bisous. Oh